les amours Mais il ne le sera que si nous faisons de cette belle occasion qui nous réunit adultes et enfants vieux et jeunes, hommes et femmes une station pour faire le plein d'amour car on en a vraiment besoin de pour recevoir, c'est la loi de cette vie cultivons cette étincelle commune qui brille dans chaque être et que nous rassemble pour que sa lumière jaillisse et déborde sur ce qui nous rapproche pas sur ce qui nous éloigne c'est une occasion pour accepter l'autre dans le cadre de la tolérance. Lorsque je change en moi ce qui me dérange chez l'autre, c'est là que je commence à m'engager dans la symphonie des âmes. Commençons par nos parents, frères, sœurs, conjoints, conjoints. N'ayons pas honte d'exprimer notre amour, notre gratitude, de faire des compliments, des câlins, de dire des beaux mots, de donner des bisous. C'est plutôt ne pas le faire qui est vraiment honteux. Soyons conscients et aimants dans tout ce que nous faisons, en envoyant des félicitations, en téléphonant, en rendant visite aux gens. L'énergie positive attire toujours d'autres énergies positives. Soit qu'on en fasse avec passion et amour. Soit qu'on économise notre énergie et notre temps. C'est la rupture du jeûne. Hein? Pas une rupture avec la source. Et encore, pas la peine de plonger dans la nourriture et dans la bouffe comme des affamés pour ne pas dire autre chose. Ayons pitié, pitié et surtout respect. Pour ce corps physique qui n'est autre que le temple sacré, abritant nos âmes pures, crie à l'image d'Allah, pour jouir cette expérience de vie et faire couler en lui ce courant qui jaillit pur et limpide de la source originelle. Un, un petit coucou pour les gens qui se pressent et qui hâtent de boire leur première gorgée d'alcool après tout un mois. Attendons un peu, attendons, posons-nous la question avant de penser à cela est-ce que ça valait vraiment le coup, ce que nous avons fait pendant le mois de Ramadan Est-ce que nous méritons que tous nos efforts soient gâchés par ce geste irréfléchi Dire non, c'est là que se trouve la véritable puissance de l'homme. C'est par ignorance de notre origine divine que nous succombons aux assauts du mal. Lorsqu'on est capable de dire non, les esprits des ténèbres nous laissent et et cèdent le terrain pour les esprits de la lumière qui viennent nous servir. Chaque fois qu'on résiste à une tentation, chaque fois qu'on remporte une victoire intérieure, Allah Subhanou, nous envoie sa lumière et sa force. Profitons-nous de cette belle occasion, de cette énergie saine pour nous ressourcer. Pendant ces moments de montée en vibration que nous pouvons faire nos demandes à l'univers pour tisser une vie meilleure, on est bien d'accord que ceci n'est pas faisable en étant bourré au saut là. <rire> Allons dans la nature, remplissons nos poumons d'air frais, ressourçons-nous des énergies positives en contemplant la perfection du Créateur dans chaque détail, à chaque inhalation. Dégagez et évacuez toute peur, impureté, négativité et blocage dans la terre à chaque exhalation, puis aux expirations. Retournons vers nos proches, nos parents, Frères et sœurs, exprimons notre amour sans aucun complexe, rigolant et rayons du fond du cœur. Jouons avec les enfants et laissons-nous porter par cet émerveillement innocent et inconditionnel. Et inspirons-nous de leur passion pour la vie et de leur joie simple et intense. L'instant qui passe s'écoule et ne se rattrape. Mais il fera l'objet d'un souvenir, d'une mémoire. C'est à nous de choisir les couleurs avec lesquelles nous dessinons cet instant, et c'est à partir de maintenant. Encore une fois, je vous remercie pour toutes les belles âmes qui sont parmi nous et paix aux celles qui nous ont quittés pour un monde meilleur. Que Dieu vous bénisse encore et encore et encore et qu'il nous éclaircisse par sa lumière divine. Salaam, tous les amis de Tunis et les éhálies de Rajesh et je vous remercie et je vous remercie. Salaam.